sympa le magasin de Godass. c'est génial, le plastique ça dure pas long, de la, de la police, de la pure. -moi ça pollue, ça pue. Regardez-moi ça. C'est un mocassin, on peut fermer là, regardez. Ouais, c'est en il en vend pas tous les jours. Il n'y a personne, hein, je peux pas vous dire le prix. Hein. Oh je Voilà, bah faites votre choix. Hein. Vous me dites à quel moment de la vidéo il y a ce qui vous plaît, et puis, et puis on revient demain. Hein. C'est un peu le but de, de tout ça aussi, hein, c'est que euh, Ah ouais, là-bas, bah oui, la tout Autrement, bah voilà, c'est tout pareil, hein. Les bijoux, mais là, je sais pas ce que ça vaut. Des fois, on tombe sur des beaux tableaux. Voilà, vaut peine de regarder, hein. Contre jour, voilà, tout à l'heure.